Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, mes chers élèves, de CO2, CM1, CM2. Alors, je vous propose, mes chers élèves, mon cahier de civisme et de citoyenneté ce forme de vidéo. On a vraiment des objectifs qui sont très clairs pour aider chaque élève, c'est-à-dire vous, à devenir un bon heureux citoyens une bonne et heureuse citoyenne de demain pour vous permettre mes chers élèves de mieux comprendre le monde qui vous entoure pour vous aider à trouver des réponses aux multiples questions que vous vous posez chaque jour et vous ne vous trouvez pas bien sûr de réponses crédibles alors ces questions au propos de vos personnes les autres sur vos droits et vos devoirs pour fournir à chaque élève les informations à connaître sur son pays le maroc et ses institutions je vous propose des vidéos explicatives est vraiment très intéressante pour vous aider à mieux comprendre mon cahier de civisme et de solidarité pour les trois classes. CE2, CM1 et CM2. Merci.